Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence Eco en partenariat avec CapScience et la librairie MOLA à Bordeaux. Alors aujourd'hui, on va parler exploration, passion scientifique, rover martien, vie dans le système solaire et plongée dans les hauts lacs du monde. Et le plus étonnant, c'est que nous allons parcourir tous ces sujets avec le parcours d'une seule personne que nous avons le plaisir de accueillir aujourd'hui. Nathalie Cabrol. bonjour. Bonjour. Vous publiez aux éditions du Seuil un ouvrage passionnant qui s'appelle Voyage aux frontières de la vie. Vous y retracez votre parcours depuis votre vocation, quand, comme beaucoup de monde, hein, euh, vous avez été bouleversé par le premier pas de l'homme sur la Lune, jusqu'à aujourd'hui, où, comme beaucoup moins de monde, vous dirigez le centre de recherche Carl Sagan à l'Institut du CETI aux États-Unis. Alors, Si le chemin parcouru est évidemment impressionnant, ce qui m'a encore plus séduit dans votre livre, c'est l'enthousiasme scientifique que vous avez déployé pour accomplir cela. Euh, c'est un mélange sinueux, votre enthousiasme de travail acharné, de rencontres, de paris insensés, d'aventures, euh, et alors, avant de rentrer dans le détail de certaines de vos explorations, euh, j'ai envie de vous demander quels sont les rêves d'enfants que vous avez réalisés Puisque vous passez longtemps, à, beaucoup de temps à détailler la, la genèse de votre passion et euh, vous en avez réalisé plusieurs. Bah, euh, je dirais que j'ai cette chance d'avoir réalisé ma passion, qui était celle de travailler dans le, dans le domaine de, de l'espace et de, de l'exploration planétaire. Et elle m'a entraîné dans d'autres explorations. celle là je les attendais moins, qui est l'exploration de notre propre planète. Et puis aussi euh, le fait de pouvoir combiner les deux et de se rendre compte que l'exploration des planètes nous ramène toujours à la Terre à une vision plus grande de, de euh, l'avenir de notre propre planète et de notre avenir en tant qu'espèce sur notre propre planète. Et alors, alors avant d'entrer dans le, dans le fil de, de, de ces explorations, euh, de ces aventures scientifiques que vous avez faites, euh, pour un ouvrage qui parle d'espace et d'exobiologie, le sommaire est un peu confondant. Alors les quatre parties s'intitulent « Contre vents et marées », marée royale et rivage planétaire immersion et l'océan cosmique alors pourquoi tous ces intitulés très aquatiques en fait dans, dans, dans un, dans un <rire> livre qui, qui parle plutôt du, de la vie à l'ailleurs ma, ma passion pour la plongée probablement a beaucoup à voir euh, avec ça euh, une très grande relation avec l'eau c'est que c'est un élément pour pour moi qui est euh, qui est primordial c'était ma première exploration euh, je me suis sentie tout de suite à l'aise euh, dans la plongée dans la plongée en apnée c'est quelque chose que j'ai fait euh, intuitivement, instinctivement, très rapidement euh, et euh, contre vents et marées parce que ça définit tout à fait les, les 23 premières années de ma vie où il a fallu que je me bagarre véritablement pour euh, d'abord euh, comme euh, euh, jeune fille, jeune femme euh, euh, dans un monde qui était fait pour les hommes à l'époque encore et qui l'est encore euh, d'une certaine façon. Aujourd'hui, une époque où on ne pensait pas que les filles avaient nécessairement un avenir dans les, dans les domaines scientifiques et. Euh, Ensuite, euh, marée royale et rivage planétaire, parce qu'après toutes ces bagarres, finalement, euh, les choses se mettent en place. Et la marée royale, c'est tout, toutes les opportunités qui arrivent, enfin, et toutes les réalisations qui se font. Et rivage planétaire, parce que c'est la, dé la découverte de Guzef avec euh, Spirit sur Mars. Et puis, euh, ensuite, euh, immersion, parce que c'est aussi la recherche de la vie l'univers et la, la recherche de la possibilité de vie ailleurs que sur terre en plongeant dans les plus grands lacs euh, dans les plus hauts lacs de, du monde et puis euh, euh, enfin la, la dernière partie parce que c'est aussi une immersion dans l'océan cosmique euh, essayer de comprendre d'où on vient quelle est quelle est l'origine de la vie et pas seulement son origine mais aussi sa nature on va retracer tout ça et euh, c'est vrai que la nature de la vie est un sujet absolument passionnant de votre livre. Euh, mais avant ça, comment on se retrouve après avoir fait cagni pocagne donc des prépas littéraires, euh, directement impliqués dans euh, la conception et l'opération de euh, deux rovers, euh, de les premiers rovers qu'ont foulé une autre planète qui s'appelait, euh, qui s'appelle toujours, puisqu'ils y sont toujours, Spirit. Et opportunity euh, voilà quel est le processus qui fait que euh, on passe d'hypocagne euh, alors rapidement parce que c'est tout un chemin vous en avez parlé vous avez dit voilà, cette bataille que vous avez mené les opportunités qui, qui s'assemblent mais euh, mais c'est voilà comment comment on fait avec cette passion qui est sous-jacente on se retrouve en Hippocagne et puis euh, paf euh, non pas paf d'ailleurs dans un processus beaucoup plus complexe de, de décision on se retrouve à essayer de, de vendre euh, un cratère Guzef comme vous l'avez dit comme étant le lieu d'atterrissage principal et opportun et, et idéal euh, du premier rover sur Mars okay, la, la, la, la chose en commun c'est travail travail travail travail, <rire> travail. mais euh, en, dehors, en dehors de ça euh, j'ai fait euh, hippocagne j'avais absolument pas l'intention de, de faire les concours ou de faire le ns etc je savais pertinemment ce que ça allait me donner par contre qui était une méthode de travail qui était, qui était formidable c'est c'était euh, c'est pratiquement un camp militaire quand vous faites les, prep, euh, les les préparations pour les pour les grandes écoles euh, il faut pouvoir survivre cette chose là et sachant ça je me disais bon je vais me donner une méthode de travail quoi qu'il arrive ça me servira et c'était aussi une époque où dans ma tête j'avais commencé à me dire bon ben euh, les maths la physique c'est peut-être pas pour moi et à l'époque euh, l'exploration euh, spatiale c'était l'astronomie donc euh, si on n'était pas terriblement bon en maths et en physique c'était difficile alors euh, en, en hippocaine j'ai cette chance de trouver un professeur qui était formidable un professeur de géographie physique et à l'époque euh, pour moi, la géographie, quand je suis arrivé en Hippocagne, c'était celle qu'on fait au lycée. C'est euh, Les marchés économiques, euh, ce n'était pas tellement enthousiasmant. Mais d'un seul coup, j'ai découvert les processus physiques, la, la climatologie, l'hydrologie, euh, euh, comment, comment les planètes se forment, l'érosion, euh, la géologie. Et ça m'a passionné. D'un seul coup, j'ai trouvé quelque chose qui m'a passionné, qui était autre chose que l'astronomie. Et, et donc, ça, ça a commencé comme ça. J'ai. Euh, j'ai quitté l'hippocagne à la fin de l'année j'ai terminé mon année mon équivalence euh, d'université en, en, en deuxième année directement et j'ai intégré Nanterre euh, en sciences euh, en sciences de la terre et à partir de là j'ai commencé à développer euh, tout cette euh, ce curriculum en en géographie mais aussi en morphologie en hydrologie en climatologie et à développer euh, euh, une connaissance plus grande de comment se forment les planètes comment elles évoluent mais c'était toujours dirigé vers la terre à ce moment là mmh. et puis andré cailloux est arrivé là dessus euh, andré cailloux c'est cette rencontre euh, j'étais à une semaine à une semaine de signer mon mon mémoire de maîtrise avec les, les professeurs de, de, de l'université de nanterre et bien évidemment je rabattais les oreilles à tout le monde avec ma passion de, de l'astronomie tout le monde était au courant et y compris le, le professeur qui devait être euh, euh, la personne qui s'occuperait de moi pour pour ma maîtrise et il m'a simplement dit il m'a dit je connais quelqu'un euh, andré cailleux qui fait quelque chose de nouveau qui s'appelle de la planétologie je crois est ce que ça, ça te dirait de le, de, de le voir j'ai dit oui j'ai dit oui simplement parce que euh, ça m'intéressait mais j'avoue qu'à l'époque j'étais certainement plus concentré à préparer mon mémoire mon projet de mémoire de maîtrise et à le faire signer à la fin de la semaine que, que de penser à, à, à l'astronomie ou à la, à la planétologie mais je suis quand même allé au rendez vous il m'a fait avoir un rendez vous à l'observatoire de meudon où j'ai rencontré andré cailleux à la fin mai en 1985 et je suis redescendu de l'observatoire de meudon neuf ans plus tard avec une maîtrise en planétologie et, un, <rire> et une thèse euh, de doctorat en, en, en, en sciences planétaires ça a été ça a été un, un des premiers tournants un des premiers tournants de, de mon existence voilà comment je suis passée des, des séances de la terre en fait à l'université de Nanterre à devoir changer d'université aller à la Sorbonne pour pouvoir euh, commencer en, en sciences planétaires qui était vraiment débutante en, en France à l'époque et tout est parti de là j'ai fait euh, donc ce doctorat ensuite des rencontres avec euh, un collègue américain qui venait de temps en temps à l'Observatoire de Meudon il avait un projet de mission D'exobiologie pour euh, travailler à la NASA, à NASA Ames Research Center en, en Californie. Il avait un projet de mission d'astrobiologie, essayer de chercher la vie sur Mars, mais il n'avait pas vraiment un site d'atterrissage pour, pour sa, sa mission. Et de mon côté, avec mon mari, ça faisait déjà quelques années qu'on travaillait sur euh, une discipline qu'on essayait de lancer, qui était l'histoire des lacs euh, sur Mars. Tout le monde faisait couler de l'eau sur mars dans le passé il n'y avait pas de problème mais personne s'intéressait véritablement au, euh, au fait de savoir où est ce qu'elle aurait pu stagner et euh, avec edmond avec mon mari on s'est intéressé à, à ce sujet il y avait particulièrement un grand un grand impact euh, sur mars qui s'appelle guzef et qui semblait être un, un, un cas euh, d'études absolument formidable on avait déjà quelques études de fait avec lui sur ce sujet quand Chris McKay a vu de quoi il s'agissait, il a dit, bon, ben, est-ce que ça vous intéresserait de, de venir à, à EMS et puis de, de travailler euh, là-dessus pour, euh, pour le concept de mission Le laboratoire fermait euh, à, à Meudon. J'avais nulle part où elle est, j'avais pas de poste. J'ai dit, bon, ben, je pars pour neuf mois, c'est peut-être le dernier feu d'artifice pour ma passion, mais au moins j'aurais connu la NASA et au moins je vais pour neuf mois avec ma, ma bourse de post-doctorat euh, là-bas. Euh, je suis parti et je suis jamais rentré. Mais, non. <rire> Mais par contre, vous, que je suis aux États-Unis. Vous expliquez aussi comment, euh, comment vous arrivez avec cette idée de Gusev, qui est un, de, un des cratères de Mars, et qu'en fait, il y a un processus de sélection tout à fait drastique. Avec vous expliquer comment ces équipes fonctionnent. Moi, ça m'a passionné de voir la, la, la, à la fois la compétition, mais aussi l'émulation qu'il y avait entre toutes les équipes pour, au départ, je crois que c'est 134 candidats, cratères candidats, euh, quelque chose comme ça. Et puis finalement, par écrémage, par discussion scientifique, par travail, on arrive à Gusef. Et tout d'un coup, vous êtes du coup la personne référente pour savoir où est-ce que ce rover va aller euh, faire, euh, faire ses travaux. C'était pas seulement Gusev en fait, et c'est pas seulement des, des cratères. L'histoire de Gusev, elle, elle commence à, à Meudon certainement, et avec une monde était les premiers à travailler à travailler dessus. Mais le premier qui m'a demandé euh, véritablement de venir présenter des résultats pour Gusev comme un site d'atterrissage, c'était pas du tout les Américains. C'était en fait euh, Vladimir Barsoukov en, en Russie en 1990. À l'époque, Barsoukov, euh, qui était à, à la tête euh, de l'Académie des sciences à Moscou voulait faire atterrir une de ces deux missions de rover. Les Russes avaient des rovers euh, et le, le projet s'appelait Marsocod. code et il voulait faire atterrir ces rovers dans Kusef, mais il n'y avait pas d'études à l'époque. Alors il m'a demandé si je pouvais venir à Moscou parler de, de ce que j'avais appris en regardant les, les images de Viking. Et donc bon, voilà à, à 25 ans à, à, à peine sorti de, de mon doctorat encore j'avais pas encore mon doctorat puisque j'ai présenté ma thèse une année plus tard devant devant l'académie des sciences de moscou et devant barsouko qui était absolument il, il était très très impressionnant très impressionnant vous imaginez le portrait de, de pierre Legrand, c'était à peu près le, le même le même personnage donc ça a commencé là et puis ensuite je suis euh, je suis retourné à, à paris et, et puis, Chris McKay est arrivé. Je suis parti aux États-Unis. Euh, L'Union soviétique s'est effondrée. Le, le projet euh, soviétique n'a jamais, n'a jamais décollé. Mais par contre, les Américains ont commencé à mettre en place un système, un programme de sélection de sites d'atterrissage pour leur mission euh, pour le programme Surveyor. Et les deux premières missions qui étaient Pathfinder et euh, Surveilleur, je ne me rappelle plus le nom, mais il devait y avoir un, un lander en 1999. Euh, pour Pathfinder, Guzef n'était pas tellement favorable parce que le, le petit rover de Pathfinder, il était à peu près grand comme une boîte à chaussures. Et donc, euh, au niveau de la mobilité, ce n'était pas tellement intéressant pour un, un cratère comme Guzef. Et puis, euh, un lander, ce n'était pas vraiment non plus un, un site euh, euh, comme Guzef qu'il fallait. Et puis, euh, surtout, la, les, les États-Unis ont perdu deux missions en 1999. Et ça a complètement chamboulé le programme et ça a accéléré la production des, des rovers Spirit et Opportunity. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un programme de, de sélection de, de sites. Il y avait environ 150 sites au départ, pas seulement euh, des, des anciens lacs de, de cratères, mais aussi il y avait des sites comme Valles-Marineris, qui était absolument... Euh, Fabuleux, vous imaginez pouvoir atterrir dans un site comme Valles Marineris, qui est le plus grand canyon du système solaire, 10 km de haut, des, des centaines de kilomètres de large, mais c'était aussi un petit peu le problème, c'était la topographie, extrêmement dangereux, à l'époque on avait des ellipses d'atterrissage qui étaient très, très larges. Pour faire arriver le, le rover c'est le cas aujourd'hui on peut les faire une ellipse d'atterrissage c'est quoi c'est la zone d'incertitude dans laquelle on peut faire atterrir c'est la zone d'incertitude exactement mmh. euh, c'était très très large on avait quand on a commencé avec spirit et Opportunity, l'ellipse elle faisait 180 km de long sur sur 60 km de large on l'a réduite petit à petit à la fin vers la vers la fin de la mission on en était à une vingtaine de kilomètres donc c'était très très réduit mais à l'époque, une partie des sites ont disparu à cause des problèmes euh, et des risques euh, à l'atterrissage. Et ça a été tout un processus, il y a eu tout un tas de, euh, de réunions, il y en a eu quatre ou cinq. et une fois que les scientifiques ont donné euh, leur décision, ça s'est fait par vote au fur et à mesure, et il y a encore eu une décision qui était euh, prise par un comité qui n'était pas fait par la communauté scientifique, et la décision finale appartenait à, à la NASA donc c'est un processus qui a duré deux ans qui était qui était formidable qui était extrêmement prenant euh, extrêmement euh, enthousiasmant et on a, on a beaucoup voyagé à ce moment là ouais. et après vous avez fait voyager réellement le rover il est atterri quelles sont les, les, les découvertes enfin les frontières scientifiques que ce que cette expédition a repoussé qu'est-ce qu'on a parce qu'on sait la première fois qu'on envoyait un rover de cette taille là euh, aussi longtemps euh, même si euh, il a il, il a vécu entre guillemets un peu moins qu'opportunity mais il a quand même ramené énormément de, de choses intéressantes et vous étiez là une des personnes tous les matins qui regardaient les, les clichés que pouvait envoyer euh... oui j'ai eu cette chance euh, avec spirit non seulement c'était notre site euh, mais en plus euh, d'être sélectionné ensuite dans l'équipe euh, de euh, de l'équipe scientifique pour, pour cette mission et donc euh, c'est c'est la Possibilité qui est donnée, ça aussi, c'est une partie d'un rêve qui est réalisé. de chaque, chaque fois que vous allez dans la salle de contrôle et que vous recevez des, des images de, de Mars, c'est la première fois qu'un être humain voit ce paysage. Que n'importe quel être humain. Et ça, c'est quelque chose qui va me rester pour le restant de mes jours, parce que j'allais très souvent de, de, de bonheur, de très bonheur, euh, euh, avant même qu'on reçoive les données chaque jour de, de Spirit. J'étais peut-être deux ou trois heures avant, je regardais les données du jour avant, je faisais des analyses, etc. Et souvent c'était au milieu de la nuit, de trois heures du matin, les seuls qui étaient là, c'était un, un groupe des ingénieurs dans, dans la salle, ils s'apprêtaient à recevoir les images de, de Spirit, et quand ils les recevaient, ils m'appelaient. Donc j'étais, euh, ils il me disaient, Nathalie viens voir, on a reçu les images, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, etc. Donc on était vraiment les premiers humains sur Terre à voir ces images d'un autre monde, et, et c'est quelque chose de, de fabuleux. Et spirit a, a apporté un, un, un nombre considérable de premières et de, et de grandes découvertes ce qui a était assez intéressant aussi c'est qu'on a atterri sur une plaine de lave et ça on le savait avant même d'atterrir parce qu'on avait des images de, de mars global Surveyor qui nous qui était à plus grande résolution que celle de Viking. et donc avant d'arriver on savait qu'on allait atterrir sur une plaine de lave qui serait certainement monotone et elle l'a été il n'y avait rien de plus monotone que cette que cette plaine quand on a atterri et il a fallu qu'on en sorte et ça a duré six mois pendant six mois on a d'abord on a roulé pour pour sauver le, le rover parce qu'on était sur une plaine et à l'époque on fonctionnait avec des panneaux solaires ça veut dire qu'on n'avait rien d'autre que l'énergie solaire qui arrive sur mars qui est la moitié de ce qui est sur terre et on avait six mois pour trouver une pente pour pouvoir orienter le, le rover de façon à ce que les panneaux solaires soient toujours exposés pendant l'hiver au soleil et qu'on ait suffisamment d'énergie juste pour garder le rover vivant, même pas pour faire de la science. C'était une course contre la montre. Pendant six mois, on a fait un minimum de science, on a on, on a gratouillé des, du, du, du sol, on a essayé de faire quelques quelques prises de, de, de, de spectroscopie, et puis d'un seul coup, il y a la récompense euh, euh, au sol, le sol qui est un jour martien de 24 heures et 40 minutes. Euh, on arrive à, à la limite des collines et de la plaine, et il y, y a cette image qui va rester comme une image iconique vraiment de, de la mission de Spirit, qui est une image de la caméra de navigation qui avait rien euh, d'exceptionnel quand on la regarde. C'est une image en noir et blanc, mais pour n'importe qui, qui qui savait ce qui se passait sur, euh, sur, euh, sur Mars, c'était une, une image historique. Les roues avant de Spirit étaient sur euh, cette partie euh, du Piémont des Columbia Hills et les roues arrière étaient sur les plaines euh, qu'on venait de traverser pendant six mois. Ça veut dire que le rover était à cheval exactement entre deux mondes le monde du passé où Mars était, avait des conditions très semblables à la Terre et les roues arrière étaient sur Mars qu'on connaît maintenant, un monde froid, hostile. Et, et, et c'était exactement, je dirais, une image aussi symbolique que celle du kt euh, de de, de la, la barrière entre le crétacé euh, euh, pour la, pour la terre le monde des dinosaures et le monde des mammifères c'était aussi puissant que ça comme, comme symbole et et, et, dans, et Spirit en quelque sorte a pris euh, je dirais la, la deuxième place derrière opportunité qui euh, elle est arrivée alors a mis les pieds dedans littéralement elle a découvert l'eau immédiatement on avait les sphérules on avait euh, des, des traces de, de minéraux qui montraient l'eau. Euh, immédiatement donc ça a, a attiré l'attention des journalistes très très vite et, et donc euh, spirit est passé en, en deuxième plan pendant pas mal de temps mais une fois qu'elle a été dans les Columbia îles on a fait découverte sur découvertes euh, le premier endroit où on a découvert des carbonates sur mars très important parce que ça aussi ça nous donne une, une idée sur l'histoire de l'eau et de l'habitabilité euh, qui était le but de la mission les premiers carbonates qu'on trouvait à la surface de, de mars on en avait dépisté quelques-uns depuis l'orbite mais ils étaient rares et c'était les premiers qu'on voyait au sol. Ensuite, la première trace d'hydrothermalisme à la surface de Mars. Et au même endroit, en même moment, à la même époque, toutes les conditions qui rendent une planète habitable. On les a trouvés à Gusev, au même endroit. Et ça, c'était très puissant, parce que c'était le, le but de la mission. Euh, je dirais que Gusev, ça a été un crève-coeur de, de perdre spirit au moment où on l'a perdu, parce qu'elle commençait à donner véritablement de son potentiel. Mais il y en avait un, c'était le col bleu et l'autre, c'était le col blanc, comme on dit euh, euh, chez nous en Californie. Il y en avait une qui était toujours le nez dans la poussière à travailler dur pour obtenir tout ce qu'elle voulait obtenir. Et puis de l'autre côté de, de, de Mars qui véritablement a roulé euh, au milieu de l'eau pendant toute la mission. C'est très drôle parce que vous utilisez quand même un, un vocabulaire... Euh... Biologique pour Spirit, quand même. Hein. Il, vous parlez de il est vivant, on l'a perdu, et vous vous êtes même promis un jour de le ramener à la maison. Ça m'a fait beau. Ça... Vous êtes dit un pour jour, je deux, ramène... et en fait, on dit elle, elle, les vaisseaux d'exploration sont, sont, sont euh, féminins. féminins. Euh, les ingénieurs, euh, et, et n'essayez pas de, de, de, euh, de convaincre les, les ingénieurs du GPL qu'il faut les traiter autrement que comme ça. Euh, c'est leur bébé d'abord pour commencer, et puis euh, c'est toujours she, she is, she et is, c'est complètement anthropomorphique. D'accord. On se faisait de... du souci pour les revers. C est, c est... On se faisait du souci pour leur santé. On... Euh, oui, on les a perdus. Quand on les a perdus, c'était véritablement la perte d'un membre d'une famille. C'était quelque chose d'aussi puissant. Que ça, c'est une, ext une extension de la présence humaine sur, euh, sur une autre planète. C'est aussi proche de ce qu'on pourra être pour notre génération sur, sur Mars. La prochaine pourra être peut-être euh, sur, sur Mars. Mais pour nous, c'est comme ça. Et euh, c'est quelque chose de très profond. Il y avait un lien très très profond de euh, oui un, un lien de famille. <rire> c'est très beau dans le, dans le livre ce lien-là. Il est tenu. Vous ne le, l'expliquez pas comme ça, mais c'est très beau. On le sent tout au long du livre. Euh, et alors avant de retourner dans l'espace, euh, vous avez vous êtes lancé dans la, dans un champ de recherche tout nouveau qui est en lien avec ce que vous faisiez sur enfin notamment sur le rover en se disant. Tiens, on va aller explorer les lacs les plus hauts du monde, se des Andes, parce que les conditions, vous allez nous expliquer ça mieux, mieux que moi, mais les conditions ont des similarités avec ce qu'a pu vivre Mars à une époque. Et en fait, en faisant ça, vous, étiez, vous êtes lancé un challenge d'une difficulté totalement soupçonné euh, d'ailleurs qui me fait penser que dès le début de votre bouquin vous racontez une anecdote et ça je trouve que ça structure c'est quelque chose qui en filigrane de tout, le, tout, tout votre parcours vous demandez à votre à votre mari qui est alpiniste pourquoi veux tu gravir cette montagne puisqu'il faudra la redescendre et sa réponse que je trouve assez belle est parce que c'est difficile c'est tout et en fait j'adore cette réponse Je la trouve très belle et je me dis tiens quand on quand on s'est occupé d'un rover sur mars se dire je vais aller faire, euh, essayer de voir si dans les plus hauts lacs du monde, dans les Andes, euh, on peut avoir des similarités et apprendre quelque chose sur la vie sur Mars. Je trouve ça aussi très osé. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous en dire un peu plus de comment vous est venue l'idée, pourquoi, pourquoi c'est pertinent et en quoi, euh, et on l'écoute tout au long du livre, en quoi c'est ça a été absolument un, un, un gisement de, de compréhension très important de ce qui a pu se passer sur Mars dans le temps, et on le verra un peu plus tard, de ce qui peut se passer en ce moment dans d'autres planètes ou satellites de planètes du système solaire. Le, le, le lien il est direct euh, il n'y il a, a, a pas véritablement de, de complexité euh, là euh, on voit mars telle qu'elle qu est maintenant euh, elle a été comme ça pendant 3 milliards et demi d'années on sait grâce à Spirit et opportunité qu'elle était un petit peu plus habitable juste avant ça pendant 500 millions d'années et on connaît bien les conditions maintenant on est arrivé à, à modéliser euh, l'environnement le, martien ces 500 premiers millions d'années il y a des endroits sur terre où les conditions sont assez proches de ce qu'elles étaient sur mars euh, à cette époque là et en particulier euh, des endroits qu'on appelle des environnements extrêmes sur terre euh, dans mon cas euh, pourquoi les Andes et pourquoi l'Altiplano ou le désert d'Atacama Simplement parce que ce sont des endroits désertiques et à l'époque, aussi bien Mars que la Terre étaient des endroits qui étaient désertiques où il y avait beaucoup de volcanisme, beaucoup d'hydrothermalisme, Il faut penser à ces planètes comme des planètes qui viennent de se former, où il y a une immense énergie qui se dégage encore, donc beaucoup de volcanisme, il y a de l'eau à la surface. Euh, mais par contre, Mars, euh, son climat change très très rapidement. La planète est plus petite, elle... Elle, elle perd de l'énergie, elle se refroidit beaucoup plus rapidement, le champ magnétique disparaît, l'atmosphère est balayée par les vents solaires, euh, donc l'atmosphère la, la, est réduite, il y a beaucoup d'évaporation qui se produit, il y a beaucoup de rayonnements ultraviolets qui arrivent à la surface, et quand vous prenez tous ces paramètres, et vous les mettez les uns à côté des autres, il y a des endroits sur Terre qui ressemblent à ça. Donc les Andes s'en éteint et c'est probablement le meilleur endroit du monde, euh, euh, comme analogue global, je dirais. C'est certainement pas un analogue parfait. Il n'y a aucun analogue terrestre qui est un analogue parfait sur Mars. Mais euh, on est aussi proche que possible dans les Andes. Je dirais que la, la seule différence, peut-être, c'est la quantité d'oxygène dans, dans l'atmosphère. Mais pour le reste, on a les mêmes amplitudes thermiques euh, dans les Andes il y a ce volcanisme et cet hydrothermalisme, il y a le changement climatique qui est là, qui est installé depuis le, le début de l'Holocène, il y a 10 000 ans, mais qui s'accélère aujourd'hui avec le changement climatique à nouveau. Donc les conditions sont là, où on a euh, cette espèce de gradient, ce qu'on appelle dans notre jargon une substitution de l'espace pour le temps. Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on va du désert d'Atacama, en haut des Andes, il y a 6000 mètres de différence. Dans ces 6000 mètres, on va gagner de l'humidité, mais on va perdre aussi euh, de l'atmosphère à cause de l'altitude, et donc on gagne en rayonnement ultraviolet. Et comme vous voyez, on peut jouer à, à, en fonction de, de ces paramètres euh, physiques et, et, et chimiques. Euh, on peut s'imaginer sur Mars à différents à différentes périodes donc le choix du site il était il était assez évident le fait qu'il fallait grimper à 6000 mètres pour <rire> pour euh, pour pouvoir étudier euh, la, le type d'habitabilité qui était possible dans ces conditions là et aussi le type d'organisme qui pourrait survivre dans ces conditions là ça fait partie de, de l'exploration c'est là où l'exploration m'a entraîné dans quelque chose que je n'attendais pas et il a fallu que je euh, que je change mais mais ma tenue de combiner ma, ma, je dirais ma combinaison de plongée pour des pour une tenue de, de montagne mais une fois que j'étais en haut des en haut des volcans il a fallu que je remette ma combinaison de plongée de toute manière parce qu'il y avait des lacs que je voulais explorer au sommet chose qui n'avait jamais été faite d'aller plonger que ce soit enfin en tout cas par des scientifiques euh, mais il y a, y a, y a le groupe de Jon euh, reinhardt euh, qui est un, un, un explorateur un archéologue qui avait aussi fait une plongée dans le lac en 1986. Il était à la recherche d'artefacts euh, précolombiens et euh, donc ça, ça avait été fait par par son groupe. Il y a aussi euh, des gens qui apparemment euh, voulaient euh, battre des records de plongée. Qui, euh, il y a deux Britanniques qui ont fait ça. Eux, ils ont eu du courage parce qu'ils l'ont fait avec le avec le lac complètement gelé. Ils ont creusé. Et, et, et, ils ont fait un trou dans la glace. Et... <rire> Mais euh, pour moi je l'ai fait parce que j'avais besoin d'aller chercher des échantillons et, et, et euh, d'ailleurs vous avez trouvé des, des les découvertes que vous avez faites là-bas sur l'organisation de la vie et la, la stratégie qu'avaient développé ces extrémophiles si je ne me trompe pas enfin ces, ces formes de vie des milieux extrêmes pour résister à tout l'ensemble de contraintes euh, vous avez découvert tout un tas de choses passionnantes sur la façon dont ils s'organisaient euh, absolument on a appris tout un tas de choses euh, sur euh, la perte de biodiversité la perte de diversité de la vie dans des conditions extrêmes mais aussi, un gain de diversité d'une manière différente, c'est à dire que quand ces lacs s'évapore euh, les, les conditions locales deviennent beaucoup plus importantes la chimie locale, la minéralogie locale, euh, etc. Et, et, et donc, il y a une, une diversité qui se crée. Chaque petit lac devient une oasis différente et. Et donc ça, ça nous donne beaucoup d'informations sur ce que le développement de la vie ou l'adaptation de la vie sur Mars aurait pu être. Et, et là où ça devient critique, c'est que ça nous donne beaucoup d'informations sur comment la chercher, quels instruments il faut développer et quelles résolutions il faut avoir pour essayer de comprendre ce genre de vie. Donc ça, c'est des, des choses euh, qui, euh, que l'on a apprises euh, au fur et à mesure. Et puis, il y a eu aussi ce matin, ce, ce matin-là, où cette révélation, encore une fois, avec, avec Edmond, on était assis au bord du lac. Et j'ai regardé le lac, ça faisait trois ans qu'on qu explorait le, le Licankabo. Et je lui ai dit, tu sais, on est en train d'apprendre beaucoup de choses sur ce que Mars était il y a trois milliards et demi d'années. Mais ce que le lac, il est en train de nous montrer aussi, c'est ce que la Terre est en train de devenir ici et maintenant. Et ce, ce jour-là, ça a été une révélation qui, pour moi, a, a, a, a pas changé, mais a, a, a je dirais enrichi ma recherche parce qu'à partir de ce jour là j'ai décidé de pousser en parallèle la, la, la recherche de la vie sur d'autres planètes mais aussi la compréhension de ce qui se passe à présent sur notre propre planète et de son avenir et de, de l'avenir de, de la biosphère terrestre oui parce que euh, dans, votre, dans votre ouvrage c'est vrai que c'est à ce moment là qu'on commence par avoir une vision holistique de cette question de la vie à la fois ici maintenant dans d'autres planètes dans notre passé dans le passé des autres planètes euh, et, euh, et vous en parlez notamment de ces oasis. Moi, ça m'a beaucoup euh, interrogé en me disant, vous parlez des oasis, en disant que ces oasis peuvent être très petites et qu'une des difficultés pour trouver la vie sur Mars, c'est pas que c'était pas peuplé de, de champs de peupliers, c'est peut-être qu'il y avait des tout petits îlots absolument ridicules dans lesquels il y a pu y avoir de la vie et que du coup la, la recherche de ces îlots euh, de vie euh, devient complique les choses puisque c'était pas tapissé de, de vie ou peut-être pas tapissé. On n'en sait pas grand chose, mais euh, est cette hypothèse d'oasis de, de, très plus... restreinte. Pardon. en plus donc ces recherches continuent je, je continue de travailler avec mes équipes dans le dans la, dans l'altiplano et, et notre dernier notre dernier programme de, de recherche est en train de montrer je pense quelque chose qui est fondamental qui est peut-être une des clés très importantes pour la, la recherche de la vie dans, dans le dans l'univers et pour commencer dans le système solaire c'est qu'apparemment il y a euh, des, des schémas répétitifs de la distribution de la vie extrémophile et ça c'est important parce qu'aujourd'hui on a les outils pour nous permettre de modéliser cette chose-là. Et euh, avec l'intelligence artificielle, si on est capable de comprendre ces schémas de distribution, mmh. ça va devenir beaucoup plus facile d'essayer de trouver la vie. Bien évidemment, il faut comprendre quel est le schéma avant de pouvoir le, le trouver. Mais de savoir d'ores et déjà avec les les, les extrémophiles sur Terre qu'il y a ce schéma, on peut essayer de commencer par ces modèles terrestres et essayer de voir s'il donne quelque chose, par exemple sur Mars, qui est le modèle le plus proche de, de ce qu'on a. Euh, sur Terre. Et puis euh, de développer des modèles euh pour d'autres planètes ou pour d'autres satellites. Parce qu'on ne sait pas assez. Alors, comme vous l'avez dit, Mars, c'est le plus proche. Donc, c'est celui sur lequel on est allé. Mais il y a d'autres endroits du système solaire, comme vous dites, qui vous appellent. C'est une invitation absolument euh, irrésistible à aller prélever des choses. C'est euh, quoi Ces titans et Europe. Et il y en a même et... qui nous tentent de, ma... de, de manière, euh, je dirais, hontée. Slade par exemple, Enslade, qui là, est en là, train quoi. de lancer des molécules organiques dans l'espace. C'est véritablement c'est une tentation. C'est <rire> <'est> un <rire> difficile de résister. Donc, il y a plusieurs endroits dans le système Solaire où on pense que la vie a pu émerger ou a aimé, ou est émergente ou existe vraiment dans des formes dont, oui. dans des formes qui peuvent être très différentes et dont on ne connaît pas ce qui va nous amener à réfléchir à ce que plus tard dans mais à bientôt là dans, dans ce que c'est que la vie pour vous oui là, là, je dirais que de... Des, des, des lunes comme celle d'Europe, par exemple, ou en Slade, c'est encore un modèle très proche du modèle terrestre. On, on pense à l'hydrothermalisme, de l'eau qui est chauffée, à des océans euh, souterrains. Par contre, Titan, c'est très différent. Titan, c'est un monde complètement différent où, quand on regarde, on a le sentiment de tout reconnaître. Il y a des montagnes, il y a des rivières, il y a des. A... C'est la, la, la seule planète en dehors de la Terre qui a des mers, qui a des, des rivages, qui. Tout ressemble à ce qu'on connaît pourtant rien n'est comme ce qu'on connaît euh, les, les, les les rivières sont sont faites de, de méthane liquide et d'éthane liquide les, les, pareil pour les mers euh, ce qu'il a de, de plus de plus solide de plus dur sur titan c'est la glace d'eau elle est, elle est tellement froide que c'est ce qui fabrique les montagnes là bas quand on a quand Huygens, euh, la sonde de l'ESA est a atterri sur euh, sur titan la première image que j'ai vue, j'ai dit on a atterri sur, le, sur un rivage. Il y avait des galets. On voyait des galets tout à fait, euh, tout à fait émoussés euh, sur, euh, sur le rivage. Et, et ensuite, il y a cette, cet effort intellectuel de se dire mais les galets qu'on voit, c'est pas fait avec du granit, c'est pas fait avec n'importe quelle pierre qu'on pourrait avoir sur terre. C'est de la glace d'eau. Et ils ont été pris de la même manière par les mêmes processus sur des montagnes qui sont faites de glace d'eau. Ils ont été roulés dans des rivières de méthane et ils sont émoussés aujourd'hui parce qu'ils ont roulé dans ces torrents. Euh, les dunes sur euh, sur titan elles sont faites de molécules organiques c'est pas du sable c'est des mol des molécules organiques euh, c'est un monde qui nous semble semblable au nôtre et pourtant rien rien n'est pareil et la, la, la chimie est complètement différente donc euh, c'est le premier laboratoire naturel pour essayer de comprendre qu'une vie différente de la nôtre pourrait être du coup ça vous a amené euh, là on s'éloigne encore et maintenant vous avez quitté euh, alors juste je précise à tous enfin euh, je précise à tous nos auditeurs que euh, en lisant votre livre du coup je me suis euh, je suis un peu béotien évidemment je suis pas astrophysicien je me suis intéressé à la nasa et à ses photos tout ce que tout ce que vous décrivez les photos dont vous parlez que ce soit celle de weekends ou celle de spirit euh, d'opportunity de curiosity de persévérance sont disponibles sur les sites de euh, des grandes agences spatiales et j'invite tout le monde à aller les voir parce que euh, la passion que vous exprimez on, on la on la on, on la vit même sans être scientifique du sujet on la vit en regardant toutes ces photos et toute cette aventure. Euh, vous êtes maintenant la directrice du de, du, de, du centre de recherche Carl Sagan de l'institut SETI. Alors pour la majorité d'entre nous le SETI c'est les grandes oreilles qui écoutent l'univers pour y déceler des formes de vie extraterrestres. Euh, quand vous en prenez la direction de la recherche, vous arrivez à une question qui est, il faut absolument repenser ce qui avait été fait au CETI, et repenser peut-être, euh, si on s'intéresse à ce qu'est la vie au-delà du système solaire, il faut aussi s'intéresser à ce qu'est ce qu la vie. Et vous, en, vous travaillez sur ce sujet de la vie, moi je trouve, d'une façon qui est je trouve un peu vertigineuse, c'est-à-dire que la, la, la, on a une vision très étriquée de, notre, de, de, de ce que peut être la vie, bah, très entre, enfin, très centré on va dire quoi et vous en vous en proposer une approche qui est beaucoup plus holistique qui s'étale dans le temps qui s'étale dans l'espace et qui donne des perspectives très intéressantes vous pouvez nous en dire un petit peu plus là dessus parce que je trouve c'est des horizons absolument incroyables. il ya plusieurs choses d'abord pour commencer avec l'institut seti c'est vrai que historiquement l'institut est connu pour la recherche de la vie extraterrestre et, mais euh, quand euh, euh, quand euh, il a été créé en 1984 c'était aussi en fonction de, de l'équation de, de drake et l'équation de drake c'est vraiment la première vision de ce qu'on appelle aujourd'hui l'astrobiologie c'est à dire la recherche de la vie dans l'univers mais les, les, les paramètres que frank euh, liste dans son équation c'est véritablement chacun des chapitres de ce qu'est l'astrobiologie aujourd'hui Combien il a d'étoiles qui naissent dans notre galaxie euh, par an Combien euh, de euh, parmi ces étoiles vont avoir un système planétaire qui va apparaître Parmi systèmes planétaires, combien il y a de planètes qui vont se trouver dans la zone habitable Combien dans la zone de planètes dans la zone habitable vont en fait développer la vie Combien parmi cette vie va arriver à l'intelligence, etc., etc. Donc ça, c'était l'équation de Drake et il, il formulée dans l'a formulée dans les années 60. Donc, il y avait cette vision l'institut est, est fondé sur euh, sur cette équation mais pendant que, pendant une dizaine d'années il est resté véritablement focalisé euh, sur la recherche de, de, de, de civilisations extraterrestres technologiquement avancé dans les années euh, 90 les coupures euh, de, de budget de la nasa ont fait que l'institut s'est ouvert sur une vision un petit peu plus large et aujourd'hui cette vision plus large, elle reflète complètement l'équation de Drake. Ça veut dire que euh, dans les 100 chercheurs que j'ai euh, au Carl Sagan Center, il y a des, des biologistes, il y a des astronomes, il y a des planétologues, il y a euh, euh, des euh, neuroscientifiques qui s'intéressent aussi à la communication, au langage avec les espèces intelligentes comme les, dos, les dauphins, les abeilles, les, euh, les, les primates euh, sur Terre. Et bien entendu, cest Et ça nous permet d'approcher euh, cette notion de la vie d'une manière beaucoup plus globale. Et euh, c'est pas seulement une vision euh, biologique, euh, c'est une vision qui nous permet de euh, de recentrer la question de la vie sur euh, sur l'origine. Il y a cette grande dichotomie, c'est un reproche souvent que la religion fait à la science en disant on ne peut pas créer quelque chose à partir de rien. Euh, ça c'est la, la, la vision religieuse qui parle à la science. Quand on me dit ça, j'ai souvent répondu en fait d'accord, mais jusqu'à présent, on ne m'a pas encore présenté les parentes de Dieu. Donc la science <rire> et la religion ont les mêmes problèmes euh, et on a les mêmes questions. Et personnellement, je ne pense pas euh, que ce sont deux visions qui sont opposées. Je pense que la science essaie de comprendre l'univers en fonction de ce qu'elle peut mesurer, tandis que la spiritualité, la religion est une version de la spiritualité, Essaye d'exprimer ce qu'on ne peut pas mesurer donc c'est deux, deux, deux perspectives très complémentaires à, à, à mes yeux mais euh, la, la vision euh, de SETI de, de l'institut SETI euh, c'est pas véritablement de donner une définition à la vie parce que bien qu'on cherche la vie partout dans, dans l'univers je dois rappeler à tout le monde qu'on n'a pas encore une définition de la vie sur terre on ne peut pas définir la vie il y a des définitions et personnellement je crois pas qu'une seule définition de la vie soit nécessaire euh, la, la, une définition de la vie c'est un outil scientifique pour essayer d'explorer euh, certaines hypothèses ou certaines théories souvent je compare euh, la vie en, en, en, à une carte postale à une carte postale à un paysage où vous auriez euh, des montagnes des des rivières des nuages mettez ce que vous voulez dans votre paysage et en fonction de ce que vous voulez décrire dans ce paysage, vous décrivez une fraction de la vie, mais ce que vous décrivez est, est, est exact. Si vous voulez décrire votre carte postale simplement par les nuages, c'est toujours exact. Si vous voulez décrire en fonction des, des, des montagnes, c'est exact. Si vous voulez le définir en fonction de plusieurs paramètres ou tous les paramètres, c'est toujours exact, mais c'est exact dans son propre contexte, en fonction de ce que vous voulez y trouver. Donc, euh, je crois que il euh, y a déjà cette question fondamentale. On ne sait pas ce qu'est la vie. Mais malgré tout, on est parti à sa recherche. Et je, tro et je, je trouve que là, ça, ça décrit parfaitement l'esprit humain, l'esprit d'exploration, où on se dit qu'on n'a peut-être pas toutes les réponses à nos questions, mais que c'est le voyage lui-même. Ce n'est pas la destination qui compte, mais c'est le voyage lui-même qu'on va faire pour aller vers cette destination qui va nous apporter des réponses au fur et à mesure qu'on avance. Euh, pour ce qui est de, de la vie, il n'y a encore pas si longtemps, il y a des gens toujours qui aujourd'hui essayent de, de définir la vie en fonction de ce que la vie fait. La vie, elle se reproduit, elle utilise de l'énergie, elle échange de l'information, euh, tout ça c'est exact. Mais est-ce que ça nous dit quoi que ce soit sur la nature de la vie Je ne crois pas que ça nous dit quoi que ce soit. Sur la nature de la vie ça, ça nous dit quelque chose sur l'origine de la vie c'est pour ça que euh, personnellement je pense que à l'heure actuelle l'astrobiologie s'occupe de la plomberie de la vie <rire> ce qu'elle fait euh, mais pour la nature de la vie c'est ce que j'ai écrit dans l'article que j'ai publié dans le scientific american où, où je dis qu'on est on est comme des gouttes d'eau qui essayent de comprendre notre place dans l'océan et euh, on, on essaye de, de de comprendre si on est si on a des limites alors qu'en fait la goutte d'eau elle a probablement pas de limite elle change de forme en fonction des changements de l'océan et de ce qui se passe dans l'océan et je crois que nos positions c'est la même c'est celle de l'observateur et de l'expérience c'est pour ça que c'est tellement difficile pour nous euh, d'essayer de, de comprendre ce que ce qu'est la vie comment la rechercher comment la trouver et ce qui devient passionnant euh, aujourd'hui quand vous parliez d'approche holistique c'est que la physique quantique qui s'intéresse véritablement à l'infiniment petit et essayer de comprendre ce qui se passe dans l'univers à l'infiniment petit la biologie et la neuroscience sont en train de nous donner des perspectives complètement complètement différentes qui à mon avis vont déclencher une révolution scientifique c'est la prochaine révolution scientifique les plus grands progrès dans la notion de ce que la vie peut être dans l'univers ou même euh, ce que la nature de l'univers et de la vie peuvent être, sont, ne sont pas apparus en astrobiologie ces 15 dernières années. Elles sont apparues en physique quantique, en neurosciences et en, en, en biologie. En physique quantique, parce qu'il y a beaucoup de physiciens désormais qui s'associent avec des, biolo des biologistes et des neuroscientifiques pour essayer de comprendre la nature de la vie. Et quand vous revenez à l'origine... De tout à l'origine de l'univers, tout est énergie et information. Et en fait, l'énergie devient information seulement quand vous avez un observateur. Ça, c'est aussi la beauté de la physique quantique. C'est quelque chose qui est absolument, absolument phénoménal. Ça nous entraîne dans des, dans, dans, dans, dans des, des pas des abysses parce qu'au contraire, ça nous, ça, ça nous étend dans, dans l'univers. Mais donc il y a ces progrès-là en physique quantique. Et si vous ramenez tout au début du, du Big Bang la vie ce qu'on considère la vie comme le non vivant sont faits exactement des mêmes des mêmes molécules c'est fait des mêmes molécules exactement de, de même assemblage euh, la seule chose qui change c'est la complexité c'est la complexité et la quantité d'information qui est gérée et c'est là où on peut se dire que notre capacité à reconnaître le vivant du non vivant c'est simplement notre capacité intellectuelle à le reconnaître ça, ça démontre notre propre limitation et, et leur théorie va dans le sens de nous dire que en fait l'univers entier est vivant si on veut avoir une, une vision globale des choses l'univers en entier est vivant mais on reconnaît de vivant que ce que notre que notre notre capacité intellectuelle est capable de reconnaître comme vivant et là intervient une autre chose qui est la neuroscience aujourd'hui est en train de revoir complètement la notion de conscience et la notion de réalité etc. qui d'abord commence par nous dire que euh, bien qu'on soit dans un univers à, à trois dimensions notre cerveau fonctionne comme un outil à 11 dimensions un, un, un, un outil quantique à 11 dimensions déjà bon courage avec cette notion là je suis pas sûr que <rire> j'ai moi même compris exactement tout ce que ça peut tout ce que ça peut produire mais aussi, la, la, la, la question qu'ils ont abordée, qui est complètement pertinente à, à la question de la vie et de l'univers, c'est de, de nous dire que, en fait, la réalité du monde qui nous entoure, elle est conçue à l'intérieur de notre cerveau. Simplement pour essayer d'appréhender ce qui se passe autour de nous. Et que notre vision de la, de la réalité, elle est limitée par notre capacité à la concevoir et ça c'est fondamental parce que la science comme le reste mais la science en particulier mesure l'univers mesurable et si ce qu'on mesure est une création de notre propre cerveau c'est là où la science commence à dériver véritablement vers ce que nous disions tout à fait au, au début de, de cet entretien entre la la la euh, l'épistémologie la métaphysique la spiritualité et la science et, et, et à mon avis c'est la, la très grande révolution qui qui s'affiche à l'horizon et dans pas longtemps dans pas longtemps c'est cette grande unification de vision plus spirituelle et scientifique où on se rend compte que ce qu'on appelle spiritualité est en fait peut-être qu'une vision quantique de l'univers ou l'inversement l'inverse je veux pas faire de jaloux je veux pas avoir une vision scientifique personnellement je pour, je pense euh, je pousse de manière complètement parallèle les deux choses Alors, elles sont même pas parallèles c'est fusionné en, en moi j'ai absolument aucune difficulté à passer passer de, de l'un à l'autre je suis pas quelqu'un qui est religieux mais je suis quelqu'un de fondamentalement spirituel et j'ai aucune difficulté à aborder l'univers de cette manière là Et aussi quelqu'un de fondamentalement curieux je vais pas m'arrêter à essayer de de creuser une question parce qu'on me dit « Oh, vous touchez d'un seul coup à la spiritualité, attention, etc. Euh, » Bon, bah oui, d'accord, peut-être, on verra bien. <rire> Alors, sur ce, on verra bien, euh, Madame Cabral, je crois on arrive au bout de notre échange, les 45 minutes qu'on s'était données. Euh, on aurait pu continuer beaucoup sur plein d'autres sujets, mais avant de se quitter, j'aimerais vous poser une dernière question qui fait écho à la première. Quels sont les rêves d'enfants qui vous restent à réaliser Parce que vous avez quand même fait beaucoup de choses par rapport à vos rêves d'enfants, mais est-ce qu'il y en a encore que vous aimeriez euh, concrétiser Oh, absolument absolument comme je dis c'est la curiosité qui, qui me pousse et et au fur et à mesure qu'on explore c'est ce que je disais c'est pas la destination qui compte je sais pas où elle est ma destination demain dans dix ans dans 20 ans j'en ai pas la moindre idée mais ce que je sais c'est que au fur et à mesure que j'avance je fais des découvertes qui sont pas forcément nécessairement des découvertes scientifiques mais des, des choses qui m'intéressent et qui me passionnent. et euh, Certainement, euh, j'ai beaucoup encore de, que, comme je dis à mes amis, je, on, on dit aux États-Unis « the best is yet to come ». Je veux dire que le, le, le meilleur est encore à venir en ce qui me concerne. Je, je, je m'attends à être surprise et je m'attends encore à, à beaucoup de bonnes choses. Je crois que mon rêve d'enfance, c'est de déployer ma curiosité aussi longtemps que je le pourrais. Nathalie Cabrol, merci infiniment, puisque l'infini, c'est l'échelle à laquelle vous travaillez. Euh, je rappelle le titre de votre passionnant ouvrage aux éditions du Seuil, Voyage aux frontières de la vie, que vous trouverez évidemment à la librairie Mola ou sur Mola.com. Nathalie Cabrol, merci beaucoup. Je vous remercie. Au revoir.